Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec la création de notre site internet. Le design que je vous ai proposé c'est celui-ci. Alors je vous le montre. Ok, donc on en est là. Aujourd'hui on va faire on va parler de pieds de page. Et d'en-tête. D'accord Ok. Ceci dit. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube.. Hein, je vous invite à le faire. Donc, peut-être que vous regardez ce, ce cours sur YouTube. que hein. -vous, euh, vous à notre chaîne YouTube. Hein. Et nous avons également créé une plateforme de formation gratuite. Sur la plateforme de formation gratuite, au fait, vous, vous avez la possibilité hein, de télécharger tout ce que nous créons dans ces cours. Okay. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser sur la plateforme directement. Donc, vous avez normalement… La description, euh, le lien hein, dans, dans la description pour pouvoir euh, vous, vous, vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite. Également, si vous voulez euh, faire étape par étape, euh, créer hein, euh, ce que nous sommes en train de faire étape par étape, euh, vous avez un lien pour créer votre compte gratuit hein, chez chez Budoroll parce que nous créons les sites internet, les tunnels de vente et autres. Nous le créons avec la plateforme Bullde Ceci dit, on continue. On va parler de pied de page les pieds de page là voilà. euh, vous avez au fait chez budrol une façon euh, une façon de créer le pied de page c'est à dire que les pieds de page au lieu que ce soit sur le sur, sur chaque page de votre site hein, au lieu de les créer les répéter sur chaque page de votre site hein, vous avez créé au fait euh, vous avez créé une, un, un pied de page global. Je vais vous montrer comment on fait je vais enregistrer ça Déjà celui-ci, je l'enregistre. Je vous avais promis qu'on regarderait aussi la version, la version tablette de, de la bannière de témoignages qu'on avait créée lors du précédent cours. Donc on va les regarder en même temps pour voir si les photos sont trop grosses, s'il faut, faut les réduire, etc. Sans Mouline, quand il veut, allez faire moi ça. Ouais, C'est pas vrai. Oh, bon ok là j'y suis si je descends donc vous voyez là on voulait que ça soit rond et euh, c'est plutôt c'est plutôt euh, ovale on va dire ovale je sais pas c'est pas c'est pas vraiment rond on va dire pour faire simple je sais pas quelle forme c'est mais c'est pas rond euh, donc pour ça vous allez sur taille et pareil ce qu'on avait fait tout à l'heure vous allez jouer avec ça. Oh, pardon. C'est pas avec ça qu'il fallait jouer. 132. 132. Ce que, ce que je viens de faire là. C'est c'est la version mobile et c'est pas ce qu'il fallait faire. Nous, on est sur la version tablette. Donc, sur la version tablette, c'est là. D'accord C'est là. Donc, je, je joue un peu avec. Tu vois qu'à partir de 350 moins pour 350 on a quelque chose de bien c'est rond donc je vais faire la même chose ici je me casse pas la tête 350 je mets 350 donc je sais que c'est nickel la version mobile on l'avait déjà regardé c'était bien donc je retourne pas dessus Et là on va aller parler de pied de page donc, pour créer votre pied de page on va le faire en même temps on enregistrer ça. Je laisse cette page, je viens là. Donc, pour travailler sur le pied de page, descendez. Et là, là, vous voyez là, c'est marqué pied de page. Je clique dessus. Donc, c'est pour pouvoir créer un pied de page général pour tout le site. Je clique dessus. Je mets pied de page, pied, pied de page, pied de page. Je lui donne le nom que je veux. Hein? Site si j'ai un tunnel de vente dessus, je peux l'appeler pied de page et tunnel de vente. Si j'ai un blog dessus, je peux l'appeler un pied de page, blog, etc. Donc, je fais comme je veux. Du coup, je vais dessus. Quand tu veux, hein. tu te lances. Bon. Alors. Là, du coup, on n'a rien. On n'a pas de panneau. Et sans panneau, on peut pas travailler. D'accord On peut rien ajouter. Si on n'a pas de panneau, on ne peut rien faire. Donc là, on va rajouter d'abord. Un panneau. Au lieu de rajouter un panneau lambda, moi, je suis un peu pressé. D'accord Donc, je vais prendre quelque chose qui existe. Au fait, pied de page, c'est traduit bas de page. Je sais pas qui a fait la traduction, mais bon, c'est comme ça qu'ils m'ont traduit. Euh, donc, je vais prendre quelque chose qui existe déjà et je vais le transformer à ma façon. Euh... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Logo, copyright, copyright, réseaux sociaux. Euh bon on va prendre ça pour prend celui-là je vais virer le menu j'en ai pas besoin allez gérer moi ça je vais virer ça je vais pas travailler dessus j'ai là j'ai celui-ci euh, éventuellement bon, je vais le centrer pour le moment on va voir ce que ça va donner après euh, je peux changer l'écriture en disant euh, bon qu'est-ce qu'ils ont marqué qu'est ce que eux ils ont marqué 2020 20, copyright protected blablabla ok voilà ici c'est le logo ici c'est les, les réseaux sociaux nous, on va pas trop se casser la tête je vais dessus Mais nous on est 21 21 on va mettre ici on va mettre agence web Agence, vous vous mettez le nom de votre, hein, de votre boîte. Agence Web. Agence Web. A. W. D. -E. OK. Et. D'accord. On a mis un espace. C'est super. Après. Euh... On monte là. Normalement c'est votre logo hein, que vous mettez. Donc nous on n'a pas encore de logo, on va pas s'embêter, on va prendre un truc, on va mettre. On va faire comme ils ont fait, on va marquer juste dessus, logo. Alors, si tu veux, quand tu veux, hein. tu me donnes la main pour, pour travailler. Ok. Logo, logo, logo. On veut que ça soit gras et on veut que ça soit tout blanc, ok, comme ça. Si on trouve que c'est trop, c'est trop grand, d'accord, on peut le réduire. De toute façon, c'est votre logo, vous faites comme vous voulez. Euh, pour là, je le laisse comme ça, je le laisse comme ça pour le moment. Alors, hop, et je mets ça là. Je vais aller rajouter les icônes de réseaux sociaux, barre sociale, elle est où Là, qu'elle est Je mets ça là. OK. Bon. Puis comme ça, on peut dire que c'est moche. Mais on peut le réduire. On peut le réduire. Ici, au fait, chez drôle, ma barre sociale, ça s'arrête à 4. Ça, les réseaux sociaux, ça, ça s'arrête à 4. Mais après vous pouvez créer ça vous même hein. vous prenez une, une, une boîte et vous alignez les réseaux sociaux dessus hein. d'accord vous pouvez faire ça euh, ou vous, vous en mettez plusieurs à la suite c'est vous qui voyez euh, donc du coup euh, si je veux changer par exemple là, les icônes je vais voir s'il y a des icônes un peu plus sympas euh, parce que le, le bleu là c'est pas terrible donc je descends réseau social réseaux sociaux c'est pas vrai j'ai même pas en blanc c'est pas terrible ça bon facebook facebook twitter Oup. insta et chaque fois, vous mettez les liens hein, vers, vers vos réseaux sociaux. Euh, et si, par exemple, vous n'avez pas d'Insta, vous pouvez mettre autre chose à la place. Hein. Euh, LinkedIn. Vous changez l'icône. Vous mettez le lien correspondant à l'icône. Euh, LinkedIn. C'est là. Hop. Ok. Donc du coup, j'ai quelque chose de ce genre. Moi, je l'ai en noir. Et le fond, là, là le fond là euh, il est bleu mais on veut pas que ce soit bleu d'accord on veut que ça soit un peu plus euh... je vais le centrer celui-là hein, le logo là je vais le centrer hop là. je vais ici on le met ici comme ça je vais ici, on le colle tête contre ça fait pas mal alignement en thème d'alignement c'est pas on va faire ça et ça on va aligner dessus est ce que ça donne quelque chose c'est pas terrible l'alignement hein, et le logo non plus c'est pas terrible là, en thème d'alignement là c'est vraiment il faudrait aller à, euh, à vue d'œil en fait donc j'ai posé une règle donc je peux m'amuser à, à centrer ça dessus à centrer ça dessus lui il veut se mettre soit dessus la règle euh, soit en dessous de la règle pas, pas entre deux hein. c'est quoi ce bins euh, donc celui-ci aussi ça donne à peu près un, une idée et donc du coup une fois que c'est fait je peux virer la règle la règle et je vais faire ça à vue d'oeil, je descends un peu et ça donne quelque chose de ce genre ok bon je vais changer la couleur de fond je change la couleur de fond euh, on est sur du quelque chose de ce genre ouais Voilà, ça. Bon donc vous pouvez utiliser il y a, ya euh, si vous utilisez donc là c'est le design c'est sur photo donc vous pouvez prendre faut sur photoshop hein, vous avez un outil pour aller pour aller trouver le, la couleur exacte hein. ou sur gimp vous avez un outil un pipette que vous prenez vous pour aller chercher la couleur exacte d'accord au lieu de le faire à vue à vue d'œil donc là je m'embête plus je m'embête pas trop hein, dans Ici, mais vous avez la possibilité d'aller trouver exactement euh, la couleur que vous, que vous souhaitez. Donc là, on va aller voir. On va aller voir. Ok, donc sur mobile, ça donne ça. Bon, le logo, on peut le faire plutôt que ce soit en haut. Ok. Et puis après, euh, pour, les, pour la barre sociale... On peut, la, on peut la réduire un peu. C'est bon, le maximum qu'on puisse faire. On reste là. Et je retourne dessus et je l'enregistre. Une fois que c'est fait, je vais, aller, de nouveau. je vais aller sur la page, au niveau du site. Regardez. La page au niveau du site, paramètres. Et je vais faire quoi? Je vais dire mon en tête, euh, pardon, mon pied de page ici, c'est ça. D'accord? Et la même chose sur mobile. Parce qu'on va travailler la version mobile, on enregistrera et c'est super. Vous cliquez, euh, quel que soit le bouton enregistré que vous cliquez, ça enregistrer pour tout. Euh, donc une fois que c'est fait, c'est associé. Maintenant, on retourne sur notre site. On retourne sur notre site et on va parler un peu d'en tête. On va parler de, de ça. Notre en-tête ici. Donc ici, on a le logo en haut et puis on a un menu là. Bon, le menu ici, est, ils ont mis qu est ce, ce, ce qu'on appelle du, du burger menu. C'est-à-dire que c'est une icône, etc. Tu cliques dessus, ça se déroule. Bon, nous, on va pas mettre ça. Nous, on va mettre un menu classique. Sur la version mobile, ce sera du burger menu. Mais euh, sur, euh, pardon, sur la version mobile, ce sera du bugger menu Mais sur la version PC, ça va être euh, quelque chose de déployé pour que tout le monde puisse voir D'accord euh, Après, pour qu'il y ait une cohérence euh, pff, Cohérence, même, il n'y a pas besoin Parce que je peux faire ça directement Il n'y a pas trop à travailler l'image là donc, ce que je peux faire, la même chose qu'on a fait pour le. La même chose qu'on a fait pour le. Pour le pied de page, on va faire la même chose pour l'en-tête. D'accord Donc, on vient ici, on clique sur en-tête. Et on va travailler dessus. Client en-tête, en-tête 6. En-tête, moi, il y a un tiré entre les deux, mais. Moi, c'est en-tête, comme ça. c'est pas un plus. Je vais te tirer. Oh, il ne veut rien savoir s'il Alors Non c'est comme ça allez Ok en tête site En tête site Hop, Hop. alors si tu veux, on ajuste un panneau, bon viage, on réduit tout ça, minimum 50. On vire, bon on va virer le nous, on n'a pas encore de logo. Donc, ce qu'on peut faire, on va faire la même chose hein, qu'on a fait pour le... On va juste marquer logo. Hein, et puis, vous, vous mettrez votre logo là-bas, proprement dit. Euh... Alors Logo. je mets en gras je le mets tout blanc si tu veux alors je du tout ça je mets ça là le vieux le test là parce que ça m'embête ok je vais aller choper au menu moi, je pense que j'avais travaillé on avait déjà travaillé sur un menu à, un menu tout blanc avant je vais je vais aller récupérer ça parce que ça me pourrait rien de gagner du temps alors bon, je descends menu le menu il est où le menu donc le menu il est là et descend tout en bas menu live c'est ça je pense Hop. Celui-là même. Et... Et la couleur de fond. La couleur de fond. Euh... Voilà, là, là. La couleur de fond, on va, le on va la changer. Tac. Je descends. Super. Et je fais ça. Ça fait 2, 2, 3. D, B, 3. D'accord je le mets comme ça. Comme ça on reste dans le ton. Hop. Et je mets mon logo. Mon logo là. Tout tout. Super. Ok. C'est super. Et là, par exemple, l'effet là, hein, euh, c'est du jaune, donc on va pas mettre du jaune, on va mettre. Euh, soit du vert, soit du blanc. Donc par défaut, je vais mettre du blanc dessus. Après, vous pouvez enrichir, hein, mettre de, directement un numéro de téléphone, ajouter des réseaux sociaux, etc. Si vous voulez. Bon, là, dans ce dans ce coup, je vais rester simple. Euh, en revanche, je vais quand même enlever le, la couleur euh, article. Je vais aller dans article là, et la couleur là qui est jaune. Fonds activés, etc. On va, mettre, on va mettre du blanc. On va mettre du blanc, d'accord. On va mettre du blanc. Parce que ça va être un peu plus sympa. Ok. On enregistre ça. Et c'est tout. Et si on voit sur la version mobile, ça donne quoi si la version mobile, ça donne ça. Bon, moi j'aime pas le noir là. Sur le... Déjà, il y a trop d'espace là qui sont placés au mauvais endroit. On va régler ça. Euh, le bas, Hop, on réduit ça. Le haut, il en faut un peu plus. Ok, ça serait pas mal. Et le burger et le menu en fait. Ouais, le beau c'est dessus, le bas, 15, le haut, 32, est-ce que c'est collé ouais c'est bon, c'est bon, euh, la couleur là, hein, on peut le changer, on peut le changer, donc on va mettre quoi, on va aller sur burger menu, menu burger, et on va changer la couleur, euh, couleur de l'icône du euh, ça c'est ouais. donc ça c'est la couleur du fond. On va le mettre quoi Toute blanche, oui, mais toute blanche. Euh... Euh, ouais, euh, attends. attendez, ça va pas trop le faire. Toute blanche, Donc du coup, on va faire autre chose. On va choisir une autre couleur. J'ai vu que le vert sortait bien. Là par exemple c'est pas mal, je trouve, c'est pas mal. Et si on fait ça, hop, le logo en haut ça doit être une photo, etc. Et notre menu, donc on peut travailler. Ensuite, on retourne sur la version PC, on va sur tout ça. Nickel. Si vous voulez regarder à quoi ressemble la version mobile, vous pouvez. C'est Ça et c'est bon, donc une fois que c'est fait, hein, on retourne hein, quitter, on quitter, on retourne sur euh, les pages là où se trouvent les pages du site. Si, comme on a fait pour le pied de page, on associe l'entête tête, tête aux pages qu'on souhaite. Donc là, on descend avec une page de toute façon en tête, site en tête, site. on en reste. Pareil pour les pop-up. Les pop-up, on le crée pour tout le site et on l'associe à la page qu'on veut. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, la prochaine fois, dans le prochain cours, en fait, on va travailler sur cette bannière-là. D'accord Il y a encore des trucs sympas qu'on peut faire avec. Donc, on se retrouve dans le prochain cours. Si vous n'êtes pas encore inscrit, euh, en euh, abonnez à notre chaîne YouTube. Hein, je vous invite à le faire. Et puis, inscrivez-vous sur notre plateforme de formation gratuite pouvoir télécharger ces sites qu'on est en train de créer, l'utiliser pour votre business. On travaille avec la plateforme Bidroll. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceci dit, ciao, ciao.